Le test ultime de la répartition de la chaleur et de la montée en température, c'est maintenant avec un invité. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Très heureux de vous retrouver. Avant de vous expliquer la jeunesse de cela, je vous présente monsieur Sabri Frey qui me fait le plaisir, l'honneur, l'amitié d'être là pour tester avec nous. Bonjour Sabri. Bonjour. Euh, merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Alors, tu es euh, ingénieur, tu es fondateur et euh, tu es directeur de la société GSF Engineering ici à Jeanblou. Donc en fait, tu, es, euh, tu développes énormément de choses très, très complexes. Et en fait, tu viens retour à la base pour m'aider ouais. en fait, à expliquer, parce qu'il fait des choses beaucoup plus compliquées en temps normal. Et j'avais besoin de lui pour expliquer une chose qui, que tous les représentants expliquent et qui ne me paraissait pas logique, c'est-à-dire quand on parle d'une bonne conduction de chaleur ou euh, que le cuivre est le meilleur conducteur de chaleur, comment ça se voit J'avais besoin de toi. Explique-moi un peu comment tu as imaginé de faire ce test. Donc, en fait, le concept est simple. On va utiliser une euh, caméra infrarouge, donc qui est branchée sur euh, un smartphone. Et donc, en fait, ça permet déjà de voir l'uniformité au niveau de la répartition de chaleur dans la poêle. Parce qu'on voit souvent des poêles euh, économiques où en fait, c'est très chaud au centre et ça cuit couille pas du tout sur les côtés. Ouais. Ça, c'est assez, euh, assez typique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en fait, c'est qu'une une plaque à induction en fait, transfère l'énergie et donc la chaleur via euh, un transfert magnétique. Et donc, ça aussi, c'est important parce que tous les matériaux ferromagnétiques n'ont pas les mêmes performances. Donc c'est une combinaison en fait de transfert d'énergie et de répartition de chaleur au niveau de la poêle. Alors on n'a pas voulu faire un match biaisé, on est parti sur deux poêles avec un revêtement inox intérieur et extérieur, c'est le cas des deux, sauf que celle-ci contient du cuivre, c'est une Cooper Core de chez Falk, et ça c'est une Proline de chez De Meijer en 7 couches, Ok, c'est deux très haut de gamme. Okay on emploie une taque de cuisson induction, et on va la mettre à la même puissance, et pour être sûr que c'est la même puissance, tu as en plus amené... Analyseur de puissance. Donc on va bien mettre les deux plaques à la même puissance. Exact. Et on va contrôler deux choses. La répartition de la chaleur grâce à ta caméra, voilà. à, la, à puissance égale et la montée en température. Tout à fait. Est-ce que Quel... tu connais déjà les résultats J'en <rire> en dis pas plus. Je, tu n'en dis pas plus. D'accord. <rire> eh bien, on est parti pour le test Ce qu'il faut aussi noter, en fait, c'est qu'il y a des réflexions à cause de l'éclairage euh, au niveau de la cuisine. Mais ça, on n'en tient pas compte on va prendre les points de mesure, donc les, les petites croix, Et euh, on est bien dans des à... zones où il n'y a pas de réflexion. On peut estimer qu'on est à la température égale. Hein, voilà, 30.3, 30.4, c'est la même chose. À, à, inférieur à 0,5 degré d'écart. Donc maintenant, l'idée, c'est que nous allons mettre les poils à la même puissance, toutes les deux au même moment. Alors, nous sommes sur une puissance totale cumulée de 2 kW, c'est-à-dire... Deux fois 1000 watts, donc chaque poêle, pour le moment, chaque zone de cuisson est à 1000 watts de puissance. Et là, Sabri, dis-moi un peu ce que tu observes. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que, en fait, euh, la poêle de gauche monte en température beaucoup plus rapidement. Donc, on a une température environ stable de 42 degrés à droite. Et à gauche, en fait, euh, ça continue de grimper. On a un maximum qui dépasse maintenant les 82 degrés. Donc ce qu'on peut aussi constater, c'est que en fait la poêle de gauche a un diamètre supérieur en fait à la surface de, de conduction de la, de la plaque à induction, donc c'est normal qu'on voit une zone plus chaude au centre. Simplement parce qu'il faut toujours adapter la, la, la, le diamètre de la poêle au diamètre de la, de la plaque induction. Donc ça c'est tout à fait logique, pas une question de, ça n'a strictement rien à voir avec, euh, avec les performances de la poêle, mais euh, voilà. Oui. Et dans les deux cas, on peut constater que la répartition de, de chaleur est très homogène, que ce soit à droite ou à gauche. Oui, donc c'est-à-dire que la poêle de droite, qui est la a de Meyer, a une bonne répartition de chaleur. Par Tout contre, elle fait. est deux fois moins chaude à puissance égale. Exactement. Donc ce qu'on peut constater ici, c'est qu'on dépasse les 100 degrés. On est à 100, 105 degrés, 103 degrés. Donc ça, c'est la, la valeur moyenne. Et à droite, on est environ à 55 degrés. Donc il y a une différence euh, du simple au double. Donc on est bien d'accord que tu es en train de me dire que la poêle, le cuivre contenu dans la poêle de gauche a vraiment son importance, ça joue vraiment son job. C'est presque du simple au double, donc on a une différence. On est au-delà au au du double Tout à fait. Donc on est environ à 114 degrés, 115 degrés sur la poêle de gauche en cuivre et 62, 63 degrés à droite. Dans les deux cas c'est uniforme, mais simplement euh, les performances de la poêle en cuivre est. C'est du simple double. Donc, selon toi, on, on pourrait réaliser des, des économies. Alors, évidemment, c'est dans une grande échelle, mais c'est-à-dire qu'à 1000 watts, on peut cuire à, pour le moment, 100, 120 degrés. à 120 degrés dans une poêle. C'est-à-dire qu'à 1200 watts, on pourrait cuire à 150 degrés, qui est la température, souvent qu'on estime, pour une cuisson de viande, etc. Mais par contre, il faudrait avoir presque peut-être 2000 watts ou 1800 watts pour la poêle de droite, App plus ou Approximativement moins. le double. Approximativement le double. Donc on serait presque en train de dire à 1000 watts à gauche, on est à 120 degrés, 150 degrés à, à terme, parce que ça fait plus ou moins ici 4 minutes qu'est le montant en température. Il faudrait presque 2000 watts pour arriver à la même température à droite. Or, on est sur une poêle, de nouveau, je précise, d'excellente qualité. Tout à fait. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne parle pas de 10 ou 20 watts d'écart. On parle de 1000 watts d'écart oui. pour obtenir le même résultat, multiplié par le nombre d'heures qu'on cuisine tous les jours sur une année, Exactement. ça fait un sacré nombre de kilowattheures d'écart. Au niveau de la répartition de la chaleur dans la casserole, qu'est-ce que tu observes, toi Les deux sont très homogènes. Les deux sont très homogènes. Euh, évidemment, comme j'ai dit, ce qu'on peut constater, c'est que la poêle de gauche, en fait. Euh, à l'énergie qui est concentrée au centre, mais c'est normal, c'est parce que la, la surface d'échange euh, d'énergie de la, la TAC à induction est plus petite que la poêle. On n'aurait pas, pas ce problème si, euh, si on avait un diamètre euh, de la poêle qui était équivalent à celle de la, la, la TAC à induction. Donc, ça, c'est tout à fait logique. Dans les deux cas, sont deux très bonnes poêles puisque c'est très homogène alors deux petites choses pour être complètement euh, précis au niveau du test on va d'abord faire avec une poêle antiadhésive. ensuite pourquoi est-ce qu'on limite à 1000 watts pour une question d'ampérage du système c'est à dire que ça ne sert à rien le, le test est suffisamment flagrant ce qui voudrait dire aussi qu'à un moment donné mettre des poêles de, cette, de, de ce gabarit là à 2000 watts n'a strictement aucune utilité parce qu'essayer de cuire à 350 degrés ça n'a aucune utilité donc le but c'est de diminuer sa consommation bien évidemment on va tester une poêle anti-adhésive alors on voit, on voit tout de suite que la répartition se fait sur cette poêle-ci, vraiment au plein centre. centre. Par contre la montée en température est extrêmement rapide, hein. ça n'a rien à voir. Là on est presque à la performance du cuivre au niveau de la montée en température dans l'aluminium ici. Hein. Par contre ce qu'on peut constater, c'est, je vais essayer de centrer, on a une différence du simple au double entre le, entre le bord et le centre. Voilà, donc, donc on va atteindre par exemple 120 degrés au centre ici. et 60 degrés sur les, sur les côtés, le, bo le bord ici. Donc on n'a pas du tout la même température. Et on a vraiment un cercle qui est la zone ici, Et on a une différence qui est, ou est presque du simple double. Donc ici au milieu, on est sur un 160 degrés avec le thermomètre infrarouge, il y a toujours une différence évidemment. Et si je prends sur le bord ici, on est à 92 degrés sur le bord. Donc effectivement, ça chauffe. Très vite, mais vraiment vite. Ça, on ne peut pas l'enlever. Donc, de nouveau, c'est de l'aluminium qui est le troisième meilleur conducteur de chaleur ici. Par contre, au niveau de la répartition de la chaleur, on a vraiment une perte. Donc, on a vraiment un spot plein centre ici. Après quelques minutes, celle-ci est plus chaude que celle-ci. Très bon. important à signaler aussi. Mais ici, c'est concentré sur le milieu et là, c'est la totalité de la poêle okay. qui est concernée. Donc, vraiment du bas jusqu'en haut. Ici, ce n'est que le spot central et on parle vraiment de la dimension de la zone de cuisson. De la zone de chauffe, excusez-moi. Donc l'inducteur. Okay, ça okay. commence à s'égaliser. Mais non, ça n'ira pas plus loin à mon avis. Non, non, non. Et okay. je vais vous expliquer pourquoi tant qu'on y est. Je vais essayer de ne pas me brûler en vous l'expliquant. On en a déjà parlé dans une vidéo, mais je vais le remontrer maintenant. Je ne sais pas si vous voyez bien le disque qui est ici. Ces fabricants de casseroles, en fait, viennent, comme ce ne sont à la base pas des casseroles qui sont prévues pour l'induction. Si, elles sont prévues pour l'induction. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ajoutent un disque. Ils ajoutent un disque ici ferromagnétique, ils viennent le capsuler dessus pour pouvoir avoir l'induction. Donc en fait, ce que vous voyez qui chauffe, c'est ce disque-ci, mais pas cette partie-ci. Ça chauffera par conduction et non pas par induction dans ce cas-ci. Avant de conclure, avant que ça brille, euh, encore merci d'être venu nous donne ses conclusions, on a aussi le fait que les poils en cuivre dans ce cas-ci, gardent vraiment beaucoup plus longtemps leur chaleur. C'est absolument indéniable. Deuxième, celle-ci qui de nouveau est une excellente poêle, mais on a vu le, le système, Et ici si, au niveau de la tenue de la chaleur. Voilà, c'est très, très, très, très limité. Dis-moi, Sabri, qu'est-ce que tu as pu observer Qu'est-ce que tu en sors de tout ça Donc, euh, on va partir de la plus économique et à la plus chère. Donc ici, euh, en effet, ça monte très vite en température mais c'est euh, vraiment pas du tout uniforme au niveau de la répartition oui. de chaleur. Donc si on cuit euh, que ce soit des légumes, n'importe. On en sera fait, presque on va une différence de température du, du simple double, au double, du simple double. double entre oui. on va, le centre et les exact, côtés. Exact, on va passer de 60 euh, sur les côtés, 60 degrés à 120 degrés. Donc on peut brûler euh, ce qui est au centre. Et ça ne couille pas ce qu'il y a sur les extérieurs. C'est vrai que voilà. des fois, si vous faites ça, ça c'est important à signaler, vous faites par exemple de, du, de, de la viande, etc. Vous faites plusieurs morceaux de viande dans une poêle, vous allez devoir allez on peut imaginer échanger Exactement. les morceaux pour saisir d'un côté et de voir comment, comment ça a permuter. Je suis persuadé que tout le monde s'est retrouvé dans ce cas de figure. On non, non, ça cuit ah, moins okay, bien, tu, tu retournes, voilà, rouge. je vais faire ça. Voilà, bon. voilà le test, est clair vous l'avez vu en caméra infrarouge, donc on ne peut pas à ce moment-là le faire. Et euh, donc Dans, dans celle-ci, qu'est-ce que tu as observé en fait, euh, bonne répartition de la chaleur, très uniforme, mais évidemment euh, point, je veux dire, négatif, ou en tout cas moins bon par rapport à celle de gauche, euh, celle de droite pour euh, les auditeurs. En fait, c'est que euh, le transfert de chaleur est moins, est moins performant. À peu près du simple au double par rapport à ces longs cuivre. Donc voilà, pour ouais. résumer, à puissance égale, on est ici à une cinquantaine de degrés partout, par contre, ça c'était vraiment Très bien. Mochant, ouais. euh, et ici, on était presque à 100 degrés sur la totalité aussi. Effectivement, voilà, on voulait quand même tester pour dire, voilà, est-ce que le cuivre est vraiment impressionnant Oui, il a un prix, on est bien d'accord, et il est vraiment impressionnant Oui, et maintenant on a prouvé, comme ça on est sûr d'être complètement complet. Exact. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup Sabri, parce que je n'aurais pas pu réaliser ça tout seul. Ce n'est pas possible. Et je voulais montrer effectivement d'ingénieurs qui ont les capacités et les connaissances pour faire ça, parce que ni la caméra infrarouge, ni ceci. J'avais eu l'idée moi-même, donc c'est quand même des gens qui savent effectivement développer ça et surtout euh, présenter un test qui est complet et fiable. Merci encore. Avec plaisir. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt pour d'autres projets. Ciao